Allez baby, c'est reparti, pour le putain de l'artifice d'artifice Poser terreur, fait ton office, à signer les rues de Paris Allez Paris, quoi, on y retourne, tu croyais quoi que c'était fini Que c'était l'heure de l'amnistie, mais regarde l'aiguille qui tourne Marque les heures, berce de l'heure Brille, baby, brille, puisqu'à genoux tu vis ta vie Voilà le sang, voilà le sang, voilà le sang, voilà le sang. Voilà le sentiment d'oubli mais y'en a marre Marre, marre, marre, c'est qui se marre pour Paris, en a marre Avec Marie à la Ouagbar, et en a marre De croiser son trottoir déambulant dans les hagas Des réfugiés qui cannent, les SDF qui crament La classe moyenne qui se sur les smartphones en gamme Sans oublier, bien sûr, de fuir du regard des tziganes qu'on méprise, Gavroche au pied nu dans la mouise. Vendredi 13 novembre, désormais que faut-il attendre Que faut-il espérer La terreur a frappé. On a pourtant crié aux politiques qui nous trahissent. Qu'à faire le lit du désespoir, on montrait l'agent de police. On a gueulé sur tous les temps. Que la misère faisait office Le sergent, recruteur au béton Pour candidats au sacrifice Voilà le temps, voilà le temps Voilà le temps De récolter les bénéfices du chacun pour son blase De la culture en stase de la femme en stase Le populot en phase Sans oublier bien sûr De faire pousser les kamikazes Au prix du sang, gite de l'or noir à remplir nos réservoirs. Vendredi 13 novembre, que me faudra-t-il pour comprendre Que nos sors sont liés, français ou étrangers Vendredi 13 novembre, désormais que faut-il attendre Cœurs et frontières fermées, la terre ra Johnny. <laughs> Moi je me figurais naïvement qu'après le 7 janvier dernier On allait se méfier des slogans, des vérités, les embrigadés Mais le fait est rien n'a changé, si c'était collier les tous Charlie On est maintenant fiers des français Big Brother Facebook me fournit les trois couleurs Dans une appli, tellement pratique en quelques clics Je te mon empathie Vendredi 13 novembre, je ne te juge pas mais faut comprendre on ferait mieux de se méfier des drapeaux même français Vendredi 13 novembre, laisse à ma bouche un bout de cendre Peur de finir fiché au nom de ma sécurité Vendredi 13 novembre, je n'ai pas de mot d'ordre à te vendre Partagez, amour et liberté. Amour et liberté. Amour et liberté. Amour et liberté.